J'ai commencé l'écriture euh, en 1999 à Canapus, puis au Guignol pendant 10 ans. Puis après j'ai arrêté en 2008 et mon frère était agrégé d'économie. Et il avait une histoire, qu'il euh, avait écrit un peu seul dans son coin qui était à la base un bouquin, en tout cas une petite nouvelle, euh, qu'il a essayé, on a essayé tant bien que mal de de faire éditer à l'époque et tout le monde trouvait ça intéressant mais comme c'était très personnel euh, le bouquin on n'a pas trouvé d'éditeur et il se trouve que au bout d'un moment on s'est dit mais c'est peut-être pas un bouquin parce que c'est trop personnel mais ça peut devenir un scénario et c'est devenu né quelque part son premier film euh... Donc voilà, euh, à l'époque je travaillais et au Guignols et un peu avec Canal, donc un peu avec Jamel. Et Jamel avait besoin d'une personne pour travailler à ses côtés. Et comme je travaillais beaucoup euh, enfin pour la quotidienne du matin pour le soir pour les Guignols, je lui ai présenté Mohamed qui, euh, qui était la parfaite personne en fait pour, euh, pour travailler avec Jamel. Parce qu'il avait besoin d'un homme et de confiance et d'un homme avec qui il pouvait écrire et d'un homme avec qui il pouvait tout dire et tout être. Mais mon frère il, est, euh, il représente un peu tout ses, à toutes ses qualités, plus sa sagesse, plus, plus c'est un bourreau de travail. Donc, euh, donc voilà, il est parti sur nez quelque part et puis euh, après nez quelque part il s'est pris au jeu et il a écrit une deuxième histoire euh, qui était un hommage à, à la vache prisonnier qui est La Vache avec Fadia Bouyamed, qui a reconnu un succès, euh, un vrai succès et d'estime en salle. Alors là, vous, c'est votre premier euh, scénario pour le cinéma avec le film Le Grand Bain de Gilles Lelouch. Moi, j'ai j'ai, participé à, à, à des écritures de films. Je participais à La Marche, par exemple. Mmh. Je ne sais pas si vous avez... Oui, ouais, bah, bien sûr avec Jamel aussi, quelque chose qui reste ancré dans l'histoire et, et dans même le, le, le film même était tout à fait représentatif. Et ben moi nous on a adoré, il se trouve que ça n'avait pas eu un grand succès en salle en tout cas. C'est assez dommage d'ailleurs parce que pas oui. bah, qu'il méritait des millions de, de, de spectateurs, mais on euh, pensais qu'il allait intéresser un peu plus de gens. J'ai collaboré, euh, ça c'était donc avec euh, déjà à l'époque Hugo Sébignac. En producteur, j'ai collaboré à pourquoi j'ai pas mangé mon père, euh, ensuite euh, avec Gilles, ça fait trois ans, un peu plus de trois ans et demi maintenant qu'on écrit ensemble. Alors chacun, parce que j'ai fait aussi la mise en scène et, et l'écriture avec Timsit, euh, Donc moi je partais un petit peu en scène avec site Gilles partait pour faire son métier de comédien, d'acteur. Et du coup on s'est étalé sur trois ans en écrivant ce bouquin. Alors moi je fais. En attendant, je fais de la scène, je fais, euh, je fais, euh, je fais autre chose. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire qui a été proposée à Gilles au, au, au départ, quand il a découvert ce, ce documentaire euh, Qu'est-ce qui a fait, vous, que vous soyez rentré dans son univers Parce que c'était un univers différent pour, pour vous, là. Ben déjà, coup. avec Gilles, on n'a pas pris de vent parce qu'on on on se faisait, et on se fait énormément rire dans la vie. Alors ce n'est pas, pas suffisant parce que c'est toujours compliqué de travailler avec tes potes. Mais euh, il a été très précis de, quand il m'a parlé de ce film, il m'a dit « euh, Je veux traiter de la dépression mais de, de manière joyeuse, c'est-à-dire un espèce de bilan de, de moitié de vie comme diraient les, les Canadiens. » C'est-à-dire on, on a tous cet âge-là, on a un 48, euh, 47, on arrive à la moitié de nos vies, on se dit peut-être qu'on a passé la plus belle partie mais on n'en sait absolument rien. Et il nous arrive tous de faire un petit bilan à cet agent en disant qu'est-ce que j'ai fait de ma vie de famille Qu'est-ce que j'ai fait de mes rêves de 20 ans Qu'est-ce que j'ai fait de mon travail Qu'est-ce que j'ai fait de mes... Un espèce de mini-bilan. Et on trouvait intéressant de passer par des personnages. C'est-à-dire que c'est un gars qui est en dépression, qui va rencontrer des gens. La première fois qu'il rencontre, c'est qu'il rencontre son équipe. C'est la première fois qu'on entend des rires dans le film. Il entend des rires, il va voir ce qui se passe, et il voit six mecs en bout de dans un bassin, il voit qu'il cherche un septième nageur, et il va se relever grâce à eux. Et en fait, quand il rencontre ces gens qui lui paraissent très très joyeux, passer du temps avec eux, il va se rendre compte que chacun a un cadavre dans le placard, comme nous autres, comme nous tous. C'est-à-dire que c'est jamais tout rose et tout... Il entend des rires, il a l'impression que c'est de, de la joie, et en les connaissant et en les fréquentant un peu, on se rend compte que... Derrière la joie, il bah, y a un, un père qui n'arrive pas à, qui pas à, à dire « je t'aime » à sa fille, à, à son fils. On a un homme, jean luc Ganglade, qui n'arrive pas à se libérer de son passé. On a Benoît Fleubord qui n'arrive pas à se réaliser, qui est une espèce de bouleverseur poétique. On a Alban Ivanov qui est une espèce de loup-ours tout droit. On a Philippe Catherine qui est un homme enfant. Et chacun en fait a son petit cadavre dans le placard. Et chacun quelque part a sans parler de dépression, mais a sa petite déprime. Et c'est avec ça qu'on doit vivre. Et c'était le sujet du film. C'était de dire qu'on est tous un peu chacun des nageurs et chacune des filles. Parce que le, moi je trouve que les filles ont ah oui. l'histoire des, des, des filles est très très forte dans le film. Elle est comme ça en pointillée, mais c'est sublime d'avoir été si proche, euh, je vais dire charnellement parlant. C'est-à-dire, elles ont, elles ont dansé ensemble dans l'eau, elles se sont entraînées, elles se... et un accident, elles se séparent, elles ne se touchent plus, elles ne se voient plus, il y en a une qui ne marche pas, l'autre qui, qui marche, mais qui ne fonctionne plus, parce qu'elle est devenue alcoolique et elle, elle s'en voudra toute sa vie. Et elle ne se parle pas et l'aventure de ce championnat du monde qui est un championnat du monde amateur, on n'est pas en France 98 va faire que ces deux filles vont se reparler, vont repartir et vont se retoucher et je trouve que c'est c'est aussi le sujet du film c'est des petites victoires personnelles dans une grande aventure collective c'est euh, euh, quatre sûr de chaque personnage, quand chacun, moi ce que j'aime bien c'est les scènes dans, dans le vestiaire, quand il, euh, chacun parle, témoigne, il parle de sa vie, de ses fissures, et euh, chaque personnage quand, il, quand il, se, il se lâche, il se décrit, j'ai l'impression que le lien se crée entre eux, c'est ce qui leur permet à eux de se dire, euh, c'est vrai on nous prend pour des nuls dans la piscine, dans l'activité sportive qu'on fait, mais on va prouver à tout le monde qu'on est capable. Parce qu'on a tous le même lien, en fait. C'est euh, fissure de la vie, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase dans le vestiaire, c'est quand... Tu... Quand Thierry parle, Paul il dit c'était absolument pas intéressant ce que tu racontes. Et il y, y, a, y a Guillaume qui lui dit... On avait dit qu'on ne jugeait pas. Et c'est exactement ça, c'est un espèce... C'est un endroit où on vient, on se déverse tout. Tous ceux qui ont fait un peu de sport ou tous ceux qui ont été un peu potes avec une bande d'amis connaissent ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger les amis, on n'est pas là pour dire que, que ce qu'il vit c'est bien ou pas bien ou nul ou pas nul. On n'est pas dans le jugement. Il vit ça, il le dit, on le prend. Et en fait chacun a sa petite histoire et on ne souffre pas des mêmes choses. Mais de donner un peu d'espace, un, un espace déf assez défini, parce que c'est des vestiaires, une fois de plus on est encore sans être dans l'image, mais ils sont, ils, sont, ils sont nus, et ils se mettent à nu. C'est comme un sort de confessionnal en fait. Ben c'est un, un peu ça, c'est un peu ce qui se passe dans les vestiaires, c'est un peu ce qui se passe dans les cafés pour certains, c'est un peu ce qui se passe ailleurs pour, euh, pour, les, pour les filles, et c'est un peu aussi ce qui se passe pour Virginie quand elle est aux Alcooliques Anonymes. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de parler sans se faire juger. Et il n'y et a pas de... Y a, y a pas de Il n'y a pas de fissure plus importante qu'une autre. C'est comment tu l'aperçois, comment tu vis. Il y a des gens qui ont les épaules et qui peuvent subir et ne pas craquer. D'autres sont plus fragiles. Mais si on est une bande d'amis, on est une bande d'amis. L'amitié, c'est comme l'amour. C'est connaître les défauts de l'autre et l'aimer quand même. Et C'est ce qu'on a essayé en tout cas de... de, de... C'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans chacun des personnages et il fallait que chacun des personnages ait son moment à lui et c'est aussi pour ça qu'on finit avec... c'est un petit album de chacun des personnages jusqu'à Philippe Catherine qui fait un doigt au, au... au mec de Water Polo, c'est à dire j'ai ma petite victoire, on s'en fout on ne descendra pas les Champs Elysées, on n'est pas Zidane, on est pas... mais c'est pas grave. Voilà, c'est une victoire humaine et en même temps une victoire sur eux-mêmes. C'est la plus importante. Voilà. C'est la plus importante parce que, évidemment, on dit que tout le monde a besoin de médailles. Oui, mais la médaille, elle n'est pas que physique, en fait. La médaille, c'est. J'étais quelqu'un au, dé... au début du film, en tout cas, dans cette histoire. Il y avait quelqu'un au début du film, je suis une autre personne à la fin du film. Mmh. C'est... Euh... Épouses et c'est Benoît Poulevard ou un autre acteur qui vient dans le film. Il dit ouais, nos petits enfants, ils verront ce qu'on a fait et tout. Quand il fait le discours avant voilà, d'y aller, quand ça. il veut donner un peu d'importance. Oui, mais il y a aussi un peu de ça. C'est une sorte de victoire en fait. Mais c'est déjà gagné. Mmh. Avant même qu'ils tombent à l'eau, ils sont déjà là. Ils ont déjà gagné avant, avant de nager. Ces mecs-là ont décidé de s'inscrire. Donc en même temps, dans un sport hyper particulier, c'est de s'inscrire, mais aussi de, de, de, de montrer aux yeux de tous, oui, on fait un sport particulier. Oui, certainement, tout le monde va se foutre de notre gueule, parce qu'on en boule-bite avec un pince-nez et un bonnet. Oui, ça n'intéresse personne, mais qu'est-ce que c'est kiffant de partir à 12 dans un bus, de dormir à moitié assis, de traverser des pays qu'on ne connaît pas, de faire une finale de sport amateur tout le monde s'en fout. Le lendemain, ils essaient de voir un peu si on parle d'eux dans les journaux. Mais évidemment, personne ne parle d'eux. Mais c'est absolument pas grave. Eux, ils savent. Euh, non, à en tout plus, cas, à Eux, ils savent, c'est gagné pour eux. Ce ne sera plus jamais les mêmes mecs. En tout cas, Ahmed midi, oui. euh, au début de cet entretien, vous ne vouliez pas parler, vous disiez que vous ne parliez pas beaucoup. Il faut vous arrêter, là. Ouais. <rire> donc, ouais. en tout cas, nous, on est contents. Vous voyez, euh, tout, tout réserve des surprises. Une surprise voilà. non, mais moi, je suis un peu comme toi. Je peux parler un mur. Ben. la blague. Je ne peux pas parler. C'est parce qu'ils en ont marre de moi. <rire> non, non, c'est pas qu'on en a marre. C'est qu'on a les 10 minutes parties. Ah, non, non, non, voilà. non. mais Je parlais des autres. Ah, d'accord. En non, tout moi, cas, serais, le film, le film va sortir le, au mois de octobre. Donc, on a le temps de bien en parler. Et en même temps, c'est un film que je pense beaucoup de gens vont apprécier. Et alors euh, on ne fait pas ça que pour ça, mais bien évidemment quand on écrit des choses et des films, quand on joue de la musique ou quand on peint, on a envie d'être vu par le plus de gens possible et envie de faire du bien au plus grand nombre. C'est oui. une touchante en En tout cas, cas merci parce que vous étiez de... De, de bonne compagnie. Ben, merci, merci beaucoup. En même temps, il y avait l'eau derrière pour illustrer le Grand Bain, donc le Grand Bain, pour le mois d'octobre. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Merci.